Bonjour mes chers élèves, bonjour mes chers fans de Jocomélic TV Alors avec vous monsieur Yusuf Dalal, je vous propose maintenant une activité vraiment très intéressante pour vous Pour apprendre la langue française dans 5 minutes, seulement 5 minutes Je vous propose maintenant une activité vraiment très intéressante pour apprendre la langue française 5 minutes Je vous propose maintenant une activité vraiment très intéressante pour vous dans les phrases suivantes, souligne les groupes nominaux et encadre le concision facultative, c'est-à-dire l'adjectif qualificatif épithète. Il faut savoir qu'il existe trois types de concision facultative des groupes nominaux. Il y a l'adjectif qualificatif épithète, c'est tout. Ça veut dire qu'il se place soit avant, soit après le nom. Il y a le complément du nom. Il y a la proposition relative. La proposition relative, c'est-à-dire qu'elle commence par un pronom relatif qui ou que. Alors, d'abord, ça veut dire le concession facultative, c'est-à-dire qu'on peut effacer ou déplacer. Supprimer, veut dire. Alors, euh, il y a aussi le concision obligatoire qu'on peut, qu'on ne peut pas toucher. Alors, on va lire maintenant les exemples pour comprendre, hein. On voit une épaisse fumée. Je connais un vieux manoir. Nous avons réalisé une bonne affaire. Ils ont très, dans une vaste pièce, les hommes préhistoriques vivaient de la chasse. L'enfant distrait n'écoute pas la baie vitrée sur la piscine. Alors, d'abord, il faut les groupes nominaux. On va commencer par une pièce fémée. Un vieux manoir. Une bonne affaire. Une vaste pièce. Les empris historiques, l'enfant, la paix vitrée. Et on va encadrer, bien sûr, l'adjectif qualificatif épithète, cest à dire le concision facultatif. Comme exemple, épaisse, épaisse, c'est un adjectif qualificatif épithète. Le masculin, c'est épais. Il y d'épaisseur. Un vieux manoir, un vieux, c'est le contraire de, de un euh, nouveau. Une bonne, bon, bon, bonne, bonne, bonne c'est un adjectif qui être aussi, qui aussi, qui, qui se place avant le nom, vaste, très grand, pristique, aussi. Euh, L'enfant, non. Ah, oh, de la chose, on a oublié la chose. <rire> la chose, c'est un groupe nominal aussi. L'enfant, la belle vitrée. Oui, vitrée. Alors, qu'est-ce qu'on a ici On a le mot épaisse, vieux, bonne, vaste, préhistorique, vitrée. Je recommence encore une fois. Épaisse, vieux, bonne, vaste, préhistorique, vitrée. Alors, c'est ce qu'on appelle l'adjectif qualificatif épithète, je recommence encore fois, le conseil facultatif, cest qu'on peut effacer, qu'on peut déplacer, par exemple l'adjectif qualificatif épithète, c'est parmi les concisions facultatives du groupe nominal. On peut effacer épaisse, par exemple, on voit une fumée, un manoir, une affaire, une pièce, les hommes, mais... On a besoin de ces adjectifs qualificatifs pour donner une précision sur le nom, une information, une qualifie le nom, tout simplement. Il qualifie le nom, l'adjectif qualificatif peut-être il qualifie le nom. Et lui, avec euh, le nom, euh, constru euh, construit un groupe nominal. Voilà, une UPS fumée, un vieux manoir, une bonne affaire, etc. Alors, qu'est-ce que je viens de faire J'ai déjà souligné les groupes nominaux qui existent dans ces phrases. Et je précise exactement le conçu facultatif. Il faut savoir qu'il y a trois éléments. L'adjectif qualificatif « épithète. c'est le contraire de... Euh, c'est le constituant facultatif, c'est tout à fait contraire de l'adjectif qualificatif « attribut », qui est obligatoire. Alors, il y a aussi complément du nom « Prochaine activité, on va, on va voir le complément du nom et proposer un relatif. Ça commence par un pronom relatif soit qui, ou que, ou idem. Voilà, 5 minutes, c'est déjà coulé. Au revoir.